Euh, par exemple à partir d'un monologue, demander euh, aux élèves de se relayer, c'est-à-dire chacun va dire une phrase à chaque point ou à chaque signe de ponctuation, le lecteur change. Un jour j'étais n'étais pas là, mais le jour d'après j'étais là, c'est bizarre. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. C'est pas de la magie, non. C'est la vie à moins que la vie ne soit magique. Mais ça, moi, je ne sais pas. Autre exercice un peu plus difficile, le tuilage ou la lecture-relais. Un premier élève commence à lire et un autre élève va venir prendre le relais, c'est-à-dire qu'ils vont dire des mots en même temps. Quand le second lecteur prend le relais, le premier lecteur s'arrête. Tout le monde m'appelle Moustique, mais ce n'est pas mon, mon vrai nom. nom. Non, c'est mon surnom. surnom. On a tous des surnoms un peu débiles, comme ça, qui nous font honte et que nos parents nous collent sur, sur les, les épaules. épaules. À se demander pourquoi ils nous ont donné un nom, si c'est pour nous coller un surnom. Un surnom après coup. Et donc moi, tout le monde m'appelle Moustique à cause... De, de mon père. Il trouve que j'ai de grandes pattes. Comme, comme un moustique. moustique. Alors, depuis, c'est resté dans ma famille. Et maintenant, tout le monde m'appelle Moustique. Et même des fois, quand mon père est très en colère, il m'appelle moustique, moustique de, de merde. merde. Mais chut, ça, il ne faut pas le dire. Parce que c'est un gros mot. Nouvel exercice à faire si possible par petits groupes de 4 ou 5 élèves. Travailler sur le cœur, c'est-à-dire dire des mots ou des groupes de mots ou même des phrases à l'unisson. Donc chaque groupe a un texte et euh, demander à chaque groupe de placer à certains endroits choisis des cœurs sur un mot ou plusieurs mots ou carrément une phrase entière. Un jour, je n'étais pas là.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 présente son travail devant les autres. Alors maintenant, nous allons essayer de placer un écho, c'est-à-dire un mot ou un bout de phrase qui va être répété, alors soit pendant un silence, soit pendant que la lecture continue. Un jour, j'étais pas là. pas là, mais pas là. Pas là. le jour d'après, j'étais là. là. là. là. C'est bizarre. Pas là. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais.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 Donc euh, un premier lecteur démarre, quand il a terminé la première phrase, le deuxième lecteur enchaîne et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les lecteurs aient lu l'extrait de texte. Un jour, j'étais pas là. Un jour, je pas là, j'étais là. Mais le jour d'après, j'étais là. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est ça, c'est comme ça, c'est c'est comme ça, c'est ça, c'est c'est la vie c'est